Salut, c'est Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipous à Plévin en Centre-Bretagne. Je suis paysan pépiniériste et arboriculteur fruitier et depuis maintenant 7 ans, 7 saisons exactement, euh, je fais des stages de formation pour apprendre à tous les particuliers ou professionnels, en tout cas surtout particuliers ou en tout cas porteurs de projets par exemple, de gens en tout cas qui sont des planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers. Donc depuis. Cette année, je fais des stages et des formations autour de l'arboriculture fruitière au naturel. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, pour ceux qui me suivent parce qu'ils sont abonnés à la newsletter, à la lettre d'information de, de, de la ferme, de la pépinière et de l'association, vous savez que ça y est, les inscriptions pour la session 2023 sont ouvertes. Donc je vous invite évidemment à vous rapprocher de, de, de ces infos-là, que je vais remettre ici même dans cette vidéo-là et en descriptif de la vidéo. Donc, laissez-moi vous présenter en deux petites minutes, le, voilà, ce, ce stage-là, comment il est conçu. Alors ça fait donc, comme je vous disais, donc ça va être la huitième session, ça va commencer en mars, et donc le but c'est de vous proposer quatre journées, alors ce n'est pas que je vous propose, c'est qu'en fait si vous vous inscrivez, vous aurez quatre journées dans l'année, une par saison, une à des moments euh, un petit peu stratégiques dans la saison d'un arboriculteur fruitier que vous êtes, hein, que vous allez devenir, puisque c'est le but un peu de la formation, c'est de vous aider à vous occuper de vos arbres et de vos arbustes fruitiers. En fait je le fais via l'association Lipoussic, c'est une association qu'on a montée ici il y a huit ans. En 2015 exactement, donc quasiment 8 ans. Et donc euh, cette, euh, ce cycle de formation-là est vraiment centré autour de l'arboriculture fruitière dans le but de produire des fruits de manière la plus autonome possible en agroécologie. Dans ce cycle de formation, en fait, vous avez 4 journées, des samedis ou des dimanches, dans l'année, et donc avec un par saison, le premier commençant en fin février, début mars. Globalement, dans l'ensemble de ces cycles là, donc on va en avoir un autre en juin, un autre en novembre et un dernier en février, enfin fin janvier, début février de l'année qui suit, donc 2024 pour cette session-ci, qui va commencer. Je vais vous faire un petit peu un tour du calendrier de toutes les choses à voir en arboriculture fruitière. Bien évidemment, on va commencer par, en mars notamment, je vais vous expliquer tout le contexte de, des arbres, du sol vivant, de, des relations interespèces et surtout, ben comment, voilà, comment ça pousse un arbre. Et puis, on va... Donc ça, ça sera sur la partie théorie, et puis je vais également vous expliquer un petit peu toutes les multiplications qu'on peut faire que dans un jardin autour des arbres et des arbustes fruitiers. La mise en pratique, parce que je vais faire un point d'honneur à vous faire de la pratique à chacune de ces sessions-là, surtout les deux premières et la dernière, ça sera de vous faire travailler sur la greffe à l'anglaise compliquée. Voilà. Donc la plupart du temps, en tout cas la plupart des stagiaires que j'ai eus, eh bien, savent greffer en repartant, et comme c'est une période propice pour continuer à s'entraîner chez soi, eh bien vous allez avoir toutes les bonnes infos, toutes les bonnes pistes pour pouvoir continuer à greffer chez vous, pour vraiment, vraiment apprendre le geste, à la, la technique de greffe. Dans ces cycles de formation-là, donc je vous remets un petit peu le détail, hein, euh, vous allez bien évidemment pouvoir apprendre à tailler vos arbres, que ce soit la taille de fructification, mais même avant tout la taille de formation d'un jeune arbre, les tailles de formation je devrais même dire, donc de fructification, donc les tailles d'été, les tailles d'hiver, d'entretien, voilà. Euh, donc euh, on va apprendre à manier du sécateur euh, s'il faut, et surtout comprendre comment ça marche une taille, euh, si on veut la tailler ou pas, d'ailleurs on n'est pas toujours obligé de tailler. Et puis, euh, bah, vous allez globalement apprendre à savoir comment produire des fruits de manière euh, efficace. Voilà, c'est ça mon but, c'est de faire en sorte que vous soyez autonome dans la production de vos fruits. Donc pour le petit aspect pratique, euh, sachez que donc, ça se passe à Plévin, donc euh, euh, les quatre sessions, euh, on a accès à une salle ici mise à, à notre disposition par la mairie. Ça va se passer des samedi ou des dimanches, euh, en fonction du, de, de vos choix. Euh, et cette année, la particularité, c'est comme j'ai refusé beaucoup de monde l'année dernière, cette année, euh, eh bien, j'ouvre plus de journées. Je n'ouvre pas des plus grands groupes, j'ouvre plus de journées. Oui, parce que les groupes seront limités au grand maximum à 12 personnes, et avec un optimal à euh, 10 personnes, minimum 8 on va dire, mais autour de 10 personnes, là c'est bien, c'est facile, je peux répondre vraiment à tout le monde, peu importe les projets, même si c'est très... Euh, même si c'est... voilà... Très différents. Mais euh, voilà, des groupes de 10. Et donc, euh, pour chaque session du cycle, donc il y en a 4, je vous rappelle, vous aurez le choix sur quatre dates un samedi, dimanche ou un samedi, dimanche qui suit. Voilà. Et euh, donc, ça sera comme ça pour chaque date à, à, à choisir en fonction de vos disponibilités. Et enfin, pour l'aspect pratique, euh, financier, ça ne va pas vous coûter très très cher puisque j'essaye de faire un tarif accessible à la majorité d'entre vous. Ça vous coûtera 148 euros pour toute l'année. donc C'est-à-dire 35 euros par session plus 8 euros d'adhésion à l'association. Voilà, donc 35 euros par journée. Et je vous garantis que euh, c'est bien chargé. Vous allez vraiment en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant ces journées-là. Et surtout, bah, évidemment, gros avantage, vous allez pouvoir avoir des réponses directes à toutes vos questions donc si vous avez des questions sur vos projets même direct euh, et puis euh, évidemment on va pratiquer parce que c'est surtout ça qui m'intéresse aussi de vous montrer c'est comment bien tailler comment bien greffer comment bien gérer des fruitiers voilà, et bien je vous dis à très bientôt et puis ben, l'inscription c'est à peu près jusqu'à fin février mi-mars, -mi à peu près fin février, mi-mars donc euh, ben, peut-être qu'on se voit bientôt par rapport à ça Qu'en avez-vous à l'échelle